et bonjour les amis c'est Stock. et aujourd'hui on va faire un test de un test de cuit officialisé par je ne sais pas et c'est parti bien sûr avant de regarder la vidéo abonnez vous c'est juste en bas et c'est gratuit et c'est parti je commence le test de suite le doigt est à la bague ce que le cou est en ah, l'écharpe parce que donc il met collier il veut mettre un piège je connais je connais ces trucs je connais ok je connais il croit que je suis pas intelligent parmi les mots suivants lequel n'est pas un anagramme de pensée pen René voulez dire renou je connais pas René moi je suis le meilleur cuiteur du monde ça veut dire celui qui a le plus de couilles Ok, Vous comprenez pas. C'est normal parce que je suis celui qui a le plus de couilles au monde. Donc, je sais pas. Mais je comprends pas les phrases. Le mot, je le comprends pas. Quel est le sens le plus proche de aboutir Je sais même pas ce que ça veut dire aboutir. Eh, ils veulent nous mettre un piège. Donc, euh, ils nous mettent euh, la réponse à un mot que... Presque personne ne connaît pas donc ces petits tupés. Trouver l'intrus. Médecin, plombier, bricoleur, avocat. Ah ouais, le piège L'intrus, c'est je ne sais pas. Alors là, qui est le meilleur C'est moi. Mais c'est je ne sais pas l'intrus. Je suis le meilleur. Quel est le sens le plus proche de la conique Mais je sais même pas ce que ça veut dire la conique, la conique, la conique. Où oui, le bref J'ai pas triché. <rire> j'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Alors là, si j'ai pas au moins 152 de cuits, c'est pas gentil. Clé et à serrure. Ce que code et à clé. Ok, cette fois je vais faire vite. Trouver la valeur de X. Bah je sais pas. <musique> Trouver la valeur de X. Bah c'est 3. Quelle est la partie manquante du schéma suivant Oh, mais c'est trop difficile ça. C'est ça. C'est facile ça. Ça, c'est facile. Ah ben non. Ah oh, mais il y a aussi les chiffres, c'est pas juste la forme. Oh non. Bah, je vais choisir ça. Moi, ça. Oh, encore la valeur de x. <musique> réfléchir, réfléchissez c'est, je ne sais pas. Oui. Quelles sont les deux lettres qui suivent? A, Z, B, Y, C, X, D, w, H, S. Moi, le plus courant, c'est HS Je m'en fiche de la logique. Quel jour vient 3 Quel jour vient 3 jours avant Quoi Quel jour vient 3 jours avant le jour qui vient Quel jour vient 3 jours avant le jour qui vient, deux jours après le jour qui vient, deux jours après le jour qui vient, trois jours avant le mercredi. C'est facile, c'est dimanche Mais c'est dimanche Trouvez l'intrus. Avocat, banane, orange, fraise. Avocat. Non, je crois que c'est pas avocat car sinon ce serait trop facile. Trop facile. Quand même, je vais mettre avocat. Si 5 enfants construisent une cabane en 18 jours, combien de temps cela prendra-t-il à 3 enfants pour construire la même cabane? Ok, là je réfléchis. C'est pas juste. J'y étais presque. T'en limité 10 secondes Cliquez ici pour afficher la question. 10 secondes Je mémorise cette série. 27, 9, 18, 72, 49, 31, 52. C'est la case C. Oh, c'est pas possible avec ce truc. Je crois que c'est idée. Un vagabond oriente sa boussole au nord et se dirige comme indiqué ci-dessous. Après 10 minutes de marche, cap au nord. Puis après 25 minutes, cap à 6 heures. Puis après 15 minutes, cap à 3 heures pendant 5 minutes. Combien de temps le vagabond se dirige-t-il vers le nord 25 minutes. Quel est le lien entre Paul et la femme Lors d'un enterrement, Paul dit à une femme. Je suis le fils de la fille de ma mère de votre de la mère de votre père. Donc, c'est son Quoi Petit-fils. Bah oui. Ah, de la mère de votre père. De mon fils c'est son Combien y a-t-il de lignes 15. Je sais pas moi Quelles sont les deux cases manquantes dans le schéma. Mais je sais pas C'est ça, l'intrus. Mais je sais pas Former le cube. Ah oh Mais c'est trop difficile. Je dirais ça. Trouver l'intrus. Ce sont tous des intrus entre eux. Ok, avant dernière question. Quelle est la partie manquante sur le schéma Ça. Ok, dernière question. Quelle est la partie manquante sur le schéma bah, C'est... Ça Terminé le test. J'ai fini... Où est le résultat Où est le résultat Quoi Je dois payer Non Voilà c'est fait, mon cuit est de 98. Je crois que c'est pas mal en tout cas. En comparant avec mes trois frères, je suis au milieu. Très sympa ce concept d'invitation. Je recommande. Tu recommande de payer 3,90€ alors que j'ai même pas un euro. Oh Ils écrivent le QI. Ah bah. Ben. Pourquoi Ah Donc j'ai trois chiffres dans le QI. Regardez. Donc je suis mieux que... Un adulte a fait 98 ouais. j'ai trois chiffres dans mon cuit j'ai trois chiffres dans mon cuit et oui et oui et oui et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner car vous êtes 80% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez 80% Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Au revoir tout le monde. J'espère que vous, cette vidéo vous a plu.